mousse viens voir viens voir gros même moi là j'ai des doutes sur moi gros regarde ça ah non mais t'es il a pas de doute même moi je suis ton cousin et y, y, t'es géchard il a pas de doute je crois que je suis chargé ah mais t'es géchard et tu veux pas me le dire mais c'est pas grave <musique> Bienvenue sur Fitness Fusion. Euh, Aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va vous apprendre à retoucher vos photos Instagram par être dopé. Là vendredi il y a eu mon entraînement qui est sorti, Pegdo en super set, où j'ai affiché une grosse congestion, une bonne chaîne tout ça. Et euh, on voulait vous montrer l'envers du décor, de ce qui se fait sur les réseaux sociaux, du pourquoi certaines personnes euh, ont l'impression euh, d'être dopé en photo. Parce que maintenant qu'on qu travaille dans ce milieu là... donc qu'on est dopé on sait comment ça marche. Pas du tout, maintenant qu'on travaille dans ce milieu là on a compris en fait les, les ficelles du métier simplement. Et il y a plusieurs astuces à mettre en place qu'on va vous expliquer Ici aujourd'hui, et c'est aussi pour me dédouaner de la vidéo qu'on a sortie, parce que là on va commencer à sortir des vidéos dédouaner. en dédouaner On n'a pas besoin de se dédouaner. Non, hein. je sais que les, la plupart de nos abonnés ils nous font confiance, ils savent qu'on est natif. J'espère. Mais on veut vous montrer que euh, on est des mecs norm normal et qu'il y en a plein normaux. qui nous ressemblent. Et qu'il y, a... qu y, a... qu y en a plein <rire> qui nous ressemblent. Du coup, on va vous montrer l'envers du décor, on va, comme euh, tous les app youtubeurs se montrer sur notre plus beau jour tout le temps. Quand on peut vous montrer euh, des photos pas congestionnées, on va le faire. Quand on peut vous montrer des séances où on est un peu moins bien, on va le faire. Et quand on va vous montrer des grosses chèques, comme j'ai pu vous montrer vendredi de l'autre côté on essaiera de vous montrer que on est normal. Quand vous allez voir en prise de maths dégueulasse on va voir si je suis pas naturel. Là, on va voir là. Du coup là les photos qu'on va vous montrer, elles ont été prises le même jour que lors de ma séance euh, peck d'eau que vous avez vu il y a deux jours. On a fait des photos avant la séance, pas congestionnées, et des photos après la séance congestionnées. Avec lumière, avec sans lumière, avec un bel angle. C'est le jour et la nuit hein, forcément. Donc là, si vous avez pu être surpris, peut-être je dis ça, peut-être ils ont même pas été surpris. trouve, ils vont dire billet qu éclaté. quoi. Bah, <rire> mais... Parce que la vidéo elle est pas, pas encore sur Je crois. <rire> Moi je les connais les gens sur internet, dès qu'ils vont un peu de muscle, un peu de stri, un peu de veine, ils disent que tout le monde est chargé. Est ils pensent que les est chargé, ils pensent que Axel est chargé, ils pensent que Basinga est chargé, ils pensent que Solidmaille est chargé. Moi ces mecs là je les ai vus en vrai, je sais que j'ai leur. En revanche, la nouvelle génération, ils sont pas chargés, on y va. Hein. Euh, ils, ils ont un niveau de fond mais eux ils sont acquis. Oui. Bon, nous on sait que sur internet tout se c'est un jour et que si on est dopé, vous le saurez en tout cas, on va essayer de vous montrer l'envers du décor de ce qui se fait sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi, avant cette séance là, j'ai pris une photo pas congestionnée. sous une lumière dégueulasse, comme vous pouvez être pris en vacances ou comme vous même chez toi, quand tu torse nu en fait. Pour vous montrer qu'on ressemble à à quelqu'un qui s'entraîne bien quand même. Donc, ça, c'est la photo, c'est ma shape lorsque je suis à froid, lorsque il n'y a pas une bonne lumière, lorsqu'il n'y a pas d'angle et lorsque je suis pas congestionné. Ouais, non, il n'y a rien, il n'y a vraiment rien à ton avantage et l'angle il pue la merde en plus. Bon, ça, c'est la vie de Pimous. Moi je me trouve très bien là. -haut. Non, pour un attends, pour un monsieur tout le monde, ou même pour un mec qui commence la muscu Ou qui a un an ou deux ans dans les pattes il voit ça, il se dit oh ouais, bien. Ça. bien. Mais pour un go-muscu avancé, tu vois ça, tu te dis non, il n'y a pas son avantage non. sur la photo. Tu vois. Bon, en fait, il faut savoir que tous les mecs natifs, lorsqu'ils contractent pas, qu'ils sont pas sous une bonne lumière et un bel angle, ils ressemblent à ça. Donc moi je sais que c'est un super physique là que j'affiche. C'est juste que je le mets pas en valeur. Après le but des réseaux, c'est ça, c'est surtout de, de vendre du rêve, de montrer ouais. qu'on a une belle chip et tout ça. Du coup bien sûr pour vendre des programmes, je vais pas afficher cette mais photo -là sur les non. réseaux sociaux. T'achèterais là ben, non, bon. même si euh, ce physique là peut plaire à certains il me plaît moi c'est comme ça que je suis au quotidien tu montres, tu montres ça à quelqu'un qui fait pas de muscu tu te dis franchement c'est bien c'est pas trop tu vois alors que tu montres une photo qu'on a travaillé il bah, va dire non c'est trop mais ah, voilà. bah, en fait derrière chaque post Instagram que vous voyez il y a du travail bien sûr donc là je vais on va juste augmenter le doute en étant pas congestionné mais en contractant les muscles Ouais, c'est déjà un petit peu mieux. Donc là, on voit déjà que tu fais de la muscu, les gars. Je ah, fais d'abdos, des pecs. Toi, t'es sévère, un petit peu d'abdos, des pecs. <rire> bah ouais, ouais les gars, la mais... lumière, elle est pourrie, donc les abdos, ils sont ouais. pas comme ici, tu vois. Ça vend pas du rêve, mais moi, là, je me trouve au top, parce que je sais que je peux pas faire ah mieux. Ah non, mais très bien, si tu peux faire mieux. Je le non, coup, là, mieux. là, là, dans deux donc, jours. Tu vas mourir si tu fais mieux. Dans deux jours, on a les photos, comme je vous l'ai dit vendredi. Du coup, là, je sais que je suis au top, j'ai ah. tout fait pour. Là, je suis à jeun sur la photo. J'ai réduit mes décides progressivement. J'ai fait des séances de bâtard euh, pendant plusieurs semaines. Donc là, moi, je me trouve très bien. Mais pour les réseaux sociaux, ça, c'est pas. C'est bien et c'est ouais. pas normal en fait parce que là vous êtes matrixé par euh, les mètres chargés euh, et par les photos d'Instagram en fait. Simplement que nous ça. aussi on commence à faire, mais nous on veut vous prévenir en fait. Et pareil, c'est facile. Des gens ils prennent des photos quand ils sont écorchés, ils vont les publier tout au long de l'année et vous allez croire qu'ils sont comme ça toute l'année. Alors que non, quand, bah, il suffit de regarder Jeff said il y a pas longtemps où il a mis une vidéo de lui en off saison en mode bulk. Il est loin d'avoir le physique il affiche sur Instagram en ouais. permanence, ouais. mais hein. son physique il est, il est super. Il, a, il est incroyable. Tu vois dans la rue, tu te dis ouais, putain, il est, il il est très là, musclé. Je suis d'accord. Là c'est pareil. J'ai beau ne pas être sous une bonne lumière et pas congestionné. Je suis Musclé déjà. Je ne peux pas être matrixé parce que vous voyez ouais. sur les réseaux Ceux sociaux. Le défaut, c'est le dégradé. Ouais, il bah, y a les photos dimanche, je vais au coiffeur demain, les gars. <rire> Je vais tout, tout bien demain. Là, on voit l'image, euh, ben, toi en train de contracter de profil et euh, de dos contracté. De dos, la lumière, elle est pas ouf toujours. Donc, euh, vaut... c'est un dos musclé, hein, mais il euh, n'y a rien de, de, de ouf parce que la lumière, elle pue. Par contre, sur la photo de profil, on voit déjà que ça commence à être balèze. Parce qu'on voit que les pecs, ils sont vraiment épais malgré la mauvaise lumière. Ouais, et en plus, là, je suis à mon avantage. Ça rend bien, ouais. On voit ouais. mes points forts ouais. pecs, épaules, euh, biceps. Mais là, je suis désolé, je... Je suis musclé. J'espère ah oui. que la vidéo là ah ne va pas paraître clairement être musclé. Hein. Mais euh... non, t'es. Il y a quoi de prétentieux, t'es musclé. ouais. J'ai le vrai. droit d'être musclé. Non, on n'a plus le droit d'être musclé. On fait de la muscu, mais on n'a pas le droit d'être musclé. Mais il y a des go muscuits vont, qui vont, voir cette photo et qui vont peut-être se dire, ouais, bah, DJ il y a un niveau normal. Mais en fait, si on met en place tout ce qu'on va mettre en place là, euh, vous dans, allez voir, hein, dans tu la, la voir. photo hackée pour voir. les réseaux sociaux, là, vous allez vous dire, ouais, DJ il y a un niveau de fou. Et en fait, nous, ce qu'on faisait au début, c'est qu'on publiait nos photos telles quelles. Ouais. Donc, on faisait pas attention à la lumière. encore jusqu'à y pas longtemps en plus. Non, bah oui, ça fait deux semaines et même pour les vidéos, hein, on filmait, on regardait pas où ouais, la voilà. sa mère, vas-y, filme, on disait. Donc, on faisait pas attention à la lumière, on faisait pas attention à l'angle, on n'avait pas des poses favoris et on n'avait pas aussi. du bon matériel. Donc pour ceux qui vont dire, euh, ouais, mais comment ça se fait qu'il y a trois ans, dans tes premières vidéos YouTube, tu pas aussi musclé que maintenant Les gars, j'étais aussi musclé. C'est juste qu'en fait, ouais. là, on s'est professionnalisé, on a un appareil photo qui nous met en valeur, on a nos poses, on a appris à faire des poses qui nous mettent en valeur et on a compris qu'il fallait se mettre sous le meilleur angle, euh, la meilleure lumière. C'est ça. Et le dernier hack qu'on va vous montrer maintenant. Attends, parce que limite, ah. la chaîne que tu avais avant tu vois t'étais moins musclé moins, moins massif, volumineux mais beaucoup plus sec, sec j'aurais pu ça. te rendre encore plus chargé vrai. que maintenant les parce gens ils se seraient dit il est chargé c'est sûr ouais, parce qu'il y a un petit hack aussi qui marche bien sur les réseaux, c'est que plus vous êtes sec et seul sur la photo plus vous ouais. allez paraître musclé je vais prendre un mec qui est en PDC-5 il va paraître plus musclé qu'un mec qui est en PDC-5 ouais. si écorché c'est fini voilà. alors que si on les mettait côte à côte euh, le mec en PDC-5 il paraîtrait beaucoup plus musclé parce que beaucoup est plus ça. volumineux parce euh... que tu veux passer aux photos où t'es musclé après post séance plus posing plus une bonne Lumière, ça veut dire on cumule ici. Voilà, c'est on a la suite, la suite. Donc une fois que vous avez pris tout ça en compte, non, on va faire la même chose, mais avec une bonne lumière, une congestion, une pose de malade, et à la fin on va retoucher la photo. Donc là on passe à congestionner, plus bonne lumière, plus je me suis abaissé, ça fait que ça rend la personne un peu plus big. Si voilà. tu savais pas comment je vous le sais. Dis le hack lorsque tu lèves la cam... tu lèves la caméra, t'es maigre, tu baisses la caméra, t'es plus massif. Voilà. T'es pas maigre, tu parais plus sec. Ouais. Si tu veux paraître plus sec, lève l'angle de vue. Si tu veux paraître plus massif, baisse le. C'est ça. Et Pour quand es sec, tu baisses. Quand es massif, tu c'est aussi simple que ça. Donc là, euh, j'ai ma pose favorite parce que moi je suis pas très pose body tout ça. Donc euh, je trouve que celle-ci elle me met bien en valeur. Super on, on voit bien les veines, on voit le gros biceps, les pecs. Et au niveau du dos aussi, je préfère moi de dos, même si j'ai des gros pecs et tout. Moi je te préfère de face, y'a pas photo. Mais en fait, j'ai du... j'ai l'habitude de stocker du gras au ventre et pas du tout de gras dans le dos. Donc dès que je me prends en photo de dos, je préfère en fait. Le problème c'est que de dos, tu rends maigre. Là pour moi, tu rends maigre, tu vois. Non, parce que je sais que je suis massif, mais ce qui est bien, c'est que je stocke pas de gras. Du coup, on voit tous les straits. Ouais. Les... C'est pour ça que j'aime bien. Donc là, vous voyez, on n'a pas encore retouché les Photos, mais juste avec une bonne lumière, une bonne pose et tout, là, la différence. Voilà, c'est vraiment là. On passe d'un mec euh, lambda, enfin non, pas lambda, ouais, d'un mec musclé qui fait de la muscu depuis longtemps non, à un mec vraiment fake match. On dirait, t'as pris deux ans de pratique supplémentaire en deux minutes. C'est n'importe quoi. On voit quoi. plus les veines, on voit plus le volume musculaire, on voit moins de défauts aussi. Bon, on va passer au retouchage. Après, moi, j'ai encore euh, des choses à apprendre euh, au niveau du posing, les gars. Je sais que je peux paraître plus sec. Là, on voit un peu le ventre qui ressort quand même. Non, ça va. Et non. Si j'arrivais un peu plus à rentrer mon ventre ça ferait un peu plus dopé là déjà. Moi bon, je trouve que tu rends bien sur ça. ouais elle est pas mal quand même. Après il y a les filtres de base mais eux ils sont pas ouf. Hein, honnêtement c'est pas des, des retouches pures Ouais donc ça surtout pas toucher. Après ça. Euh, hésitez pas aussi le petit hack en plus c'est de faire plusieurs photos. Comme ouais. vos copines les gars euh, quand elles vous demandent une photo elles, elles vous en demandent 25. Bah faites pareil pour vous. C'est comme as ça des photos Plus t'as de ça, photo, as as chance de rendre bien. Voilà. On voilà. sort photo. Et là quoi. sur peut-être 20 photos vu que je suis pas photogénique de base j'en ai une. T'en ah as une et c'est vrai en plus. Donc n'hésitez pas ah, si vous voulez paraître dopé prenez-en plusieurs. D'ailleurs pour dimanche là on va on va sortir une vidéo motivation Ouais, incroyable les nouvelles photos pour les nouveaux PDF les gars on va paraître dopé on a on va couper l'eau on va baisser moi les je calories. Bon. moi je vais couper l'eau je vais recharger les lucides le dernier jour donc euh, ça va être encore plus impressionnant que ce que vous voyez aujourd'hui ok donc on est parti ça c'est la photo de base c'est quand tu arrives dans les filtres tu fais modifier tu touches pas au filtres les filtres on s'en bat les couilles nous on fait tout à la main première chose sur laquelle tu vas venir jouer direct dans le c'est les détails Alors, la différence juste si je rajoute des détails oh, regardez les veines comment elle c'est du tout tous. la même personne bon en général je les mets pas à 100, parce ouais. qu'à 100 ça se voit en fait c ça faut pas que ça se voit que ça a été trop ça. Et après quand on parle de retouchage, on parle pas de faire grossir les ah muses non ou rajouter des détails mais il n'y en a pas. On cherche juste à jouer sur les ombres et compagnie voilà. et, euh, et ça rend mieux quoi les détails. Donc là j'ai juste rajouté 52 détails, c'est déjà pas mal. Ensuite tu peux venir jouer avec la luminosité. Ouais. Moi en, en général je la, la, la baisse sombre. un petit ouais. peu, tu vois, pour que ce soit un peu plus sombre. Et là déjà les glaces ça fait. Et déjà ça a une aussi. différence. Enfin... Tu vas dans les hautes lumières, pareil, tu viens jouer un petit peu avec. Soit tu montes, soit tu baisses. Moi si je baisse la luminosité, je vais monter un peu la haute lumière. Les ombres, pareil tu joue avec jusqu'à ce que tu trouves ce qui te plaît. Ouais, je bon, tire bon, ici, tu vois. Et dernier truc c'est la netteté mais ça c'est pas ce qui va changer vraiment tout mais tu peux jouer un petit peu avec. On va mettre 30 par exemple. Et là si eux à l'écran ils le voient, tu vois. Si là j'appuie dessus, on voit avant, je relâche, après. Avant après on voit que les veines elles sortent 100 fois plus Regarde sur l'épaule Ah oh C'est incroyable Et La veine elle, elle sort 100 fois plus sur l'épaule Et là euh, j'ai beau me connaître hein, Je vois ça sur les réseaux je, je dis que le mec il est Géchar chargé direct Et c'est pour ça que c'est dur de, de, de savoir qui est Nachi Qui ne l'est pas Parce qu'en photo les gars on peut vous faire croire n'importe quoi Le meilleur moyen de voir si le mec il est chargé ou pas C'est les vidéos Et les vidéos pas où le mec il est seul Où il est entouré Avec des gens. plusieurs personnes D'accord non, non On dirait que c'est pas le même physique Ah oh ouais non. Là je suis chargé Là je suis, je, je, je, je suis très musclé Là t'es très très bien voilà. Limite on peut se poser des questions quand même Mais là là il n'y a plus de questions là Il n'y a que des réponses hein. Bon maintenant on va vous afficher à l'écran euh, La photo de Fetnachi Et la première photo Où je ne suis pas congestionné sans lumière Et regardez la différence Les gars comment on peut euh, passer D'un mec naturel à un mec dopé facilement sur le réseau Donc tous les mecs que vous voyez sur les réseau C'est ces méthodes là qu'ils utilisent C'est pour ça qu'il ne faut pas se faire avoir Il faut bien étudier leur cas leur, euh, Sous chaque angle Au niveau des vidéos Essayer d'écouter ce qu'ils racontent Essayer de voir s'ils sont passionnés par le bodybuilding sont prêts non, à passer tu le peux café. être passionné par le body. Oui, oui, non, mais il faut tout analyser, il faut tout prendre en compte. C'est pas ah, simplement sur une photo que vous allez pouvoir savoir si le mec il est chargé ah, ou non. Pas il y a plein de choses à prendre en compte. Euh, il y a des mecs qui le font très bien d'analyser certaines personnes de Marvel Fitness. Ça dépend, ils se trompent pas, mal, hein, mais ils se trompent aussi souvent. Donc, euh, essayez de vous, essayez de développer votre gun. Euh, ne vous faites pas avoir euh, bêtement. Il y a des mecs qui ont un très bon niveau et qui sont natifs. Vous pouvez arriver à avoir un très bon niveau en étant natif. Il suffit de prendre un programme sur fitnessfusion.fr hein, et c'est sûr. Que que vous allez être des natif Vas-y, Je suis désolé. C'est pas qu'en train, je le dis, et je vous donne ça. Après, vous faites ce que vous voulez avec. Moi, je l'ai dit. Après, ouais. si vous voulez pas être bien, vous avez le droit d'être maigre. De toute façon, ça va arriver très vite, les gars. Donc, si vous voulez nous soutenir, c'est sur notre site internet. Il y a aussi les compléments alimentaires. Euh, tous les liens sont en description. Iron Mill, notre partenaire aussi, euh, qui vous offre euh, moins 25% de réduction sur tous les plats. Donc, c'est des plats jet frais euh, de qualité, les gars. La viande. Est-ce que tu as senti que la viande c'était de la ouais, bonne viande c'était bon. Franchement, c'était C'est bon. pas de la merde. Non, c'était bon. Et euh, puis, grâce Grâce à tous ces compléments, c'est comme ça qu'ils font les youtubeurs. Donc, grâce à tous ces compléments alimentaires-là et à mille, vous, vous allez, allez devenir très musclé. Voilà, comme sur ce. Waouh <rire> Non, les gars, vraiment, c'est un plus dans, dans votre quotidien. Ouais. Mais ça nous aide beaucoup. C'est pour ça qu'on les utilise. Et Clairement. On recommande. Oubliez pas de liker la vidéo, de commenter. Un petit FF flamme, ça nous aide. FF tout nu. FF tout nu. FF, FF. tout nu. Ce que vous voulez, les gars. C'était Fitness Fusion. Force et fun